Bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Alors n'oubliez pas de regarder la vidéo du mois de décembre, elle est en ligne, et puis très prochainement vous aurez toutes vos vidéos de 2020. Euh, en dehors de ça, nous avons bien entendu le live du mardi soir, ne l'oubliez pas, vous pouvez nous poser des questions hein, à Zoé et à moi, et euh, vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee, en n'oubliant pas nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et notre page Facebook. Chers amis euh, Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, euh, il se passe quand même pas mal de choses. Je ne dis pas que c'est mouvementé, c'est plutôt excitant on va dire. Bon, tout d'abord, vous avez un très bon aspect de Vénus puisqu'elle se trouve en Sagittaire, signe de feu comme le vôtre, donc vous allez avoir des élans euh, euh, amoureux, parfois un peu exagérés on va dire, hein, dans la mesure où Vénus va se trouver en dissonance avec Neptune. Alors Neptune n'a pas une grande influence sur vous en ce moment, mais malgré tout cet aspect de dissonance entre Vénus et Neptune peut vous inciter à voir trop grand, à idéaliser quelqu'un beaucoup plus qu'il ou elle ne le mérite, hein, vous lui voyez toutes les qualités, etc. Bon, ce qui est un petit peu normal quand on tombe amoureux, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que Vénus étant rapide, eh bien vous allez rapidement vous rendre compte que peut-être, bon, ça n'est pas euh, aussi idéal euh, que vous le pensiez. Il y a un autre aspect qui va beaucoup vous plaire, c'est celui de Mars, hein, c'est votre planète maîtresse. Ça peut surclasser même euh, les aspects de Vénus dont je viens de vous parler. Donc Mars se trouve face à vous en Balance, ce qui ne signifie pas forcément qu'il y a un rapport de force, hein, mais vous pouvez être en, en, en discussion animée avec quelqu'un pour conclure une affaire, pour conclure un engagement, un contrat, euh, votre nature de battant va pouvoir s'exprimer là. D'autant plus que Mars va être en, en très bon aspect avec Jupiter, qui elle-même est en bon aspect avec vous, vous voyez, ça fait... Ça, les planètes se, se relancent elles-mêmes. Hein. Donc euh, cette, euh, ce bon aspect entre Mars et Jupiter, est pour moi, à mon avis, la garantie que vous allez pouvoir euh, obtenir ce que vous demandez et ne pas avoir à, à vous battre de manière trop agressive. Hein. Vous allez le faire de ma... avec beaucoup d'intelligence et de sens, euh, peut-être, de, de compréhension de la psychologie de l'autre. Je sais bien que vous ne vous en occupez pas souvent de la psychologie, mais là ce serait bien de bonnes journées dans cette semaine, jeudi et vendredi, parce que la Lune sera en Gémeaux et que pour vous le Bélier ça vous permet justement de vous exprimer. Hein, C'est le secteur 3 de votre thème, celui qui représente vos moyens d'expression. Alors je ne dis pas que vous allez vous exprimer euh, vraiment euh, de manière euh, que vous allez parler, euh, chatter, etc. parce que c'est la Lune, donc la Lune c'est plus euh, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez préparer ce que vous allez dire, hein, que vous allez y réfléchir, ce qui serait bien parce que vous avez souvent des excès de spontanéité hein, et, et on le verra cette semaine avec euh, Vénus-Neptune. et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine nous avons une pleine Lune et euh, je vous en parle bien évidemment puisque la Lune sera dans votre signe opposée au Soleil en Scorpion, donc ça vous met en vedette, évidemment, hein, bien que c'est ce qui met en vedette, c'est plus le Soleil que la Lune. Mais bon, vous êtes sur l'axe hein, de cette pleine lune qui euh, peut vous inciter euh, à faire un choix, à, à, à privilégier soit euh, votre ressenti avec la Lune, soit à privilégier euh, l'action hein, avec le Soleil euh, en Scorpion. Alors ça peut aussi venir de l'autre. Hein. Si on prend le soleil, il, il occupe votre secteur des autres, donc vous pouvez avoir peut-être à répondre à une invitation, à une demande, à quelque chose que peut-être votre instinct vous soufflera de, de ne pas faire ou de répondre négative par la négative, hein. c'est possible. De toute façon, vous aurez à réfléchir, parce que la pleine lune, c'est un moment où on doit être en pleine conscience, hein, où on doit vraiment euh, savoir ce qu'on fait, y avoir réfléchi, et euh, si vous suivez bien les instructions de nos amis les planètes, eh bien vous ferez le bon choix, vous direz ce qu'il faut, ou vous obtiendrez l'accord aussi après lequel vous euh, vous courez, hein, parce que il y a une notion d'accord à, à trouver dans certains cas. Hein. Et ensuite, alors on va parler de Mercure, hein, justement qui est la planète des échanges. Et alors là, je vais émettre une petite réserve en ce qui concerne justement vos échanges, hein. euh, c'est-à-dire que mercure est toujours rétrograde. Elle va être rétrograde jusqu'au 21, donc euh, euh, n'attendez pas de résultats concrets hein, avant le 21. Euh, mercure ne va pas vous aider, moi à votre place, je ne dirai rien, je ne demanderai rien, j'attendrai que Mercure reprenne une marche directe. Donc surtout si vous êtes du second décan, eh bien les meilleures journées de la semaine ce sont... Euh, C'est le week-end, samedi et dimanche prochain, la Lune sera en Cancer dans votre secteur d'amitié. Alors évidemment ça se produit une fois par mois, hein, mais euh, quand ça se produit, le Soleil n'est pas dans le même signe, puisqu'il change de signe tous les mois. Et nous avons donc ce mois-ci un Soleil en 7. Et la 7, c'est les réunions, les retrouvailles, les, les rencontres, etc. Donc vous allez forcément euh, peut-être organiser une réunion amicale chez vous. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on a des aspects qui sont un petit peu euh, parfois déstabilisants et euh, à la fois qui vous poussent, qui vous... Donne de l'énergie, c'est sûr, mais en même temps euh, les résultats sont pas toujours à la hauteur de vos espérances. Alors déjà le premier conseil, c'est n'espérez pas trop. <rire> euh, ne vous faites pas d'illusions, essayez de garder le plus possible les pieds sur terre. En effet, il y a une dissonance entre Vénus et Neptune et euh, ça n'est jamais euh, un aspect, euh, comment dire, qui vous facilite les choses vous ne voyez pas clair euh, sous cet aspect. Alors bon, c'est vrai on en a souvent parlé, je vous ai souvent donné des conseils, euh, peut-être d'indifférence, essayez de ne pas euh, euh, comment dire, trop idéaliser quelqu'un, euh, garder une certaine distance, hein, je crois que c'est important euh, parce que ça vous empêchera euh, de trop valoriser la personne ou la situation, et d'y voir des choses qui n'existent pas. Hein. Restez complètement euh, euh, critique, hein. gardez un esprit critique en permanence cette semaine, euh, ça vous permettra peut-être d'échapper à une désillusion. Par ailleurs, il y a un aspect entre Jupiter et Mars qui est plutôt euh, bon, euh, en, sur le papier, hein, en tout cas. Mais Jupiter est opposé à votre signe, hein, si vous êtes du troisième e décan. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous dépasse un peu, hein, euh, euh, où il faut vous battre, hein, c'est ce que dit Mars. Euh, donc euh, là, euh, peut-être prenez quelqu'un, euh, demandez à quelqu'un euh, conseil demander à quelqu'un de vous aider, euh, peut-être même à quelqu'un de professionnel, de manière à vous sortir de cette tracasserie qui peut être, euh, hein, avec Jupiter c'est des tracasseries, et qui peut être quand même assez injuste, d'accord? Il n'y a pas vraiment de, de jour euh, très positif ni très négatif d'ailleurs cette semaine, mais il y a une pleine lune en tout cas, hein, mardi. Alors euh, cette pleine lune, elle oppose euh, le signe du mois euh, là où se trouve le soleil, le scorpion, et, euh, et le taureau. Donc pour vous ce sont des signes de travail, hein? donc euh, c'est dans le travail que vous vous sentirez peut-être le mieux, le plus en phase avec les autres, et où vous pourrez être vous-même. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une pleine lune et elle est plutôt positive pour votre signe, elle oppose le signe du mois, c'est-à-dire le Scorpion, et le taureau où va se trouver la lune qui est votre planète maîtresse. Donc on, on tient compte hein, beaucoup des nouvelles lunes et des pleines lunes pour les cancers parce que euh, elles ont plus de retentissement sur vous que sur d'autres signes, sur le Taureau aussi, hein, qui euh, dont la planète maîtresse est Vénus, mais euh, la Lune aussi. Hein. Donc alors cette pleine Lune, elle, elle oppose des secteurs euh, affectifs de votre thème. Il y a d'un côté vos amours, de l'autre côté vos amitiés, alors peut-être que vous avez un choix à faire dans ce domaine. Mais ça peut être alors une interprétation totalement différente, vous pouvez avoir à, à organiser une réunion euh, amicale, ou alors à organiser une petite soirée euh, en amoureux avec votre chéri. Euh, bon, il y a, y a une infinité de possibilités que vous soyez euh, en couple ou que vous soyez célibataire, de toute façon, on, on peut imaginer que vous allez passer des bons moments, que vous allez euh, même peut-être éventuellement, si vous acceptez les invitations, si vous sortez, vous allez croiser la route de quelqu'un euh, qui peut vous intéresser. Hein. Ça c'est euh, bon, la pleine lune on est toujours, euh, on a une vision très précise et pas du tout euh, embrouillée, hein. On ne se trompe pas sur les gens dont on fait la connaissance. Hein. La pleine lune est un moment de pleine conscience, ça je le dis très souvent. Autre aspect cette semaine, et eh bien Mercure et sa rétrogradation. Alors elle est bien disposée par rapport à votre thème, je vous l'ai déjà dit, elle est en secteur 5. Euh, est-ce que vous attendez une réponse? Est-ce que vous attendez de savoir si vous avez réussi quelque chose? Si vous êtes enceinte, si un projet va marcher? Eh bien soyez encore un peu patient, c'est vrai que c'est long hein, quand Mercure est rétrograde, mais elle reprend une marche directe la semaine prochaine, donc euh, tout ira bien. Lundi et mardi seront bah, les journées importantes de la semaine étant donné que la pleine lune a lieu mardi, mais la lune sera déjà en taureau, hein, lundi, donc invitation euh, tête-à-tête peut-être avec euh, un chéri ou une chérie, euh, un petit pot, euh, petite fête au bureau, c'est aussi possible, en tout cas il y, y a toujours, comme je vous le disais, une notion de réunion. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, on a beau être en période Scorpion et avoir une pleine lune qui peut être un petit peu déstabilisante, il y a quand même de très beaux aspects dans votre ciel et je vais vous parler de ces beaux aspects. D'abord il y a euh, Vénus, Hein, planète d'amour, d'argent, est bien placée par rapport à vous. Elle est en Sagittaire dans votre secteur 5, qui est un secteur où l'ego s'épanouit, où vous êtes euh, euh, admiré, regardé, euh, vous voyez où on fait vraiment attention à vous et c'est important pour vous le Lion, vous avez besoin de ces regards euh, sur vous. Alors bon, si vous voulez attirer l'attention, euh, Hein, vous saurez vous y prendre, hein. vous êtes élégant de nature, donc vous saurez vous habiller comme il faut, vous maquiller euh, en, euh, de manière à attirer l'attention aussi, euh, euh, vous aurez... puis vous avez une élégance naturelle, donc euh, elle va être accentuée hein, par cette Vénus. Le seul problème c'est que Vénus est en dissonance avec Neptune. Peut-être que ça n'aura pas du tout d'influence sur vous, mais on pourra peut-être noter chez certains des petits élans, des tendances à la jalousie, que je vous conseille de ne pas euh, montrer, de ne pas... Euh, n'allez pas questionner si vous êtes en couple, hein, évidemment. Euh, n'allez pas questionner l'autre, n'allez pas essayer de lui faire avouer des choses euh, que vous imaginez qui sont dans votre imagination, parce que avec une dissonance Vénus-Neptune, on a toujours une imagination un petit peu trop débordante. Donc euh, soyez euh, euh, dans une juste mesure et puis surtout remettez en question euh, ce que vous dit euh, votre intuition, parce que là, avec cette dissonance, votre intuition elle peut se tromper, elle peut ne pas être euh, la bonne. Alors il euh, y a un autre aspect qui est très bon, c'est une, euh, une amitié entre Jupiter et Mars. Mars est en bon aspect euh, depuis votre secteur 3, Jupiter est en bon aspect depuis votre secteur 5, donc Comment dire euh, Les affaires vont bien marcher. Hein? Vous allez vous imposer, vous allez savoir vous imposer. Alors c'est pas la peine d'en faire trop. Hein? Surtout restez naturel, soyez vous-même et tout se passera bien. Deux journées agréables, jeudi et vendredi, avec la lune en gémeaux, parce que ça va aller dans le sens de Jupiter et, et Mars. C'est-à-dire que vous allez euh, euh, pouvoir donner des conseils, aider. Euh, être celui ou celle sur qui peut-être on se repose pour des questions précises, peut-être spécialisées, en tout cas vous serez mais vraiment d'excellents conseils! Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une, une jolie pleine lune ma foi, elle, elle est en bon aspect avec vous. Hein? Le soleil de, de, de son côté, la lune de, de l'autre côté, tous les deux sont en bon aspect avec vous, euh, et donc cette pleine lune qui est un moment, euh, donc je le dis toujours, de prise de conscience hein, ou alors de réflexion, euh, Intérieure, euh, donc euh, elle joue sur des secteurs. Euh, alors, le, par rapport à vous, la Vierge, le Scorpion, c'est votre secteur d'expression, de, ce sont vos modes d'expression, euh, vos relations avec l'entourage proche, euh, et euh, face à vous, euh, le Taureau est un, un signe d'épanouissement dans vos relations avec les autres et dans votre relation avec le monde. Alors je vous conseille euh, de cultiver votre curiosité hein, pendant cette euh, pleine lune, à la fois votre curiosité vis-à-vis -vis de ceux qui vous entourent, intéressez-vous à ce qu'ils font, posez-leur des questions, euh, établissez des connexions, hein, des liens avec eux. Et puis bon, il peut être aussi question d'un voyage hein, puisque euh, la lune se trouve en neuf. mais là ce sera un désir de voyage, alors pourquoi pas aller sur internet et regarder où est-ce que vous pourriez aller, par exemple pour euh, les vacances de, de fin d'année, hein. si vous avez les moyens, euh, évadez-vous euh, déjà une première fois en regardant ce que vous, les endroits où vous pourriez aller, même si c'est pas très loin de chez vous. Hein. Euh, L'important euh, pour vous sera d'imaginer avec la Lune que vous pouvez partir. Autre aspect euh, intéressant cette semaine, Mercure qui est euh, rétrograde, hein, je vous le dis euh, depuis quelques temps, elle est rétrograde euh, en Scorpion, hein, donc dans votre secteur d'expression, euh, euh, qui représente aussi vos rapports avec votre entourage. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous ne parlez pas en ce moment, alors que vous auriez quand même euh, des choses à lui dire. Ou alors c'est cette personne qui ne veut pas vous parler, ça peut être un proche, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue. Bon, mercure est rétrograde jusqu'au 21, donc je crois pas qu'il faut que vous tentiez quoi que ce soit, attendez le 21. Deux bonnes journées pour vous, euh, amis de la Vierge, euh, lundi et mardi avec la Lune euh, en Taureau. D'ailleurs mardi, c'est la pleine Lune, hein, donc vous serez, comment dire, vous aurez des élans vers les autres qui ne sont pas fréquents chez vous parce que vous êtes... Hein, la Vierge elle est dans la retenue, donc vous profiterez hein, de cette Lune euh, en Taureau pour aller davantage vers les autres et vous verrez que vous n'en serez pas mécontent. Hein? Les résultats euh, suivront et euh, bon, ça marchera bien mieux du côté euh, euh, du côté relationnel. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, nous avons alors Vénus. Hein? qui va faire des aspects et Jupiter et Mars qui font des aspects aussi, des bons aspects, mais Mars est dans votre signe. Hein? Alors je vais rester un petit peu là sur cette présence de Mars dans votre signe, qui est censé vous donner la pêche qui est censée vous dire bats toi vas-y, fonce, euh, abats les obstacles qui sont sur ta route, voilà ce que vous dit Mars dans votre signe, hein, et elle est dans le troisième e décan. Moi je pense que ça devrait marcher, euh, que vous allez vous battre et que vous allez gagner, parce que Mars et Jupiter sont en bon aspect et que Jupiter est également très euh, bien placée et chanceuse comme elle l'a été toute l'année euh, en ce qui concerne le développement de vos affaires, hein, euh, on en a souvent parlé. Donc vous pouvez compter sur cet aspect Mars-Jupiter pour que vos actions et décisions soient prises en compte, et donc n'hésitez pas à vous affirmer. Hein, je sais que vous êtes parfois un petit peu timide, que vous n'osez pas être audacieux parce que vous avez peur de déplaire, hein, le, la Balance a peur de déplaire. Vous ne déplairez pas, tout se passera bien, je vous le garantis. Autre aspect euh, dont il faut tenir compte cette semaine, un bon aspect de Vénus, là on est d'accord, elle est en Sagittaire également, elle est pas dans le 3e décan, elle est dans le 2e décan, hein. et c'est euh, comment dire, euh, bah sûrement très agréable hein, dans le domaine relationnel, avec vos proches, avec vos enfants, mais bon, Vénus est en dissonance avec Neptune. Alors là ça, je ne dis pas que ça gâche les choses, mais faites attention à ne pas être trop... pas étouffant, mais euh, euh, ne soyez pas trop transparent hein, dans ce que vous ressentez. Euh, gardez une part de mystère, hein, c'est un peu ce que vous dit cette dissonance Vénus-Neptune, qu'on peut interpréter de mille manières. Vous pouvez aussi dépenser trop d'argent, par exemple. Hein? Mais en tout cas, côté cœur, euh, vraiment, je vous conseille de, euh, de rester un petit peu sur la réserve, de manière à intriguer l'autre. De bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune qui va passer au Gémeaux dans la couronne de courant de la journée de mercredi et qui sera franchement en Gémeaux jeudi. C'est un signe d'épanouissement, de joie, de, de de meilleure entente avec les autres, vous allez avoir beaucoup d'échanges certainement et de quoi parlerez-vous? De votre envie de partir en vacances parce que vous avez besoin mais vraiment de changer d'air. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, alors vous êtes les vedettes hein, d'une certaine manière, étant donné que la pleine lune se fait chez vous, hein, elle se fait sur le 19e degré de votre signe, c'est-à-dire en fin de 2e décan et ça impacte bien entendu le 3e décan. Alors que vous dit cette pleine lune? Le soleil est chez vous et la lune elle est face à vous en taureau. Hein, donc il y a peut-être un choix à faire, peut-être une décision à prendre, une réflexion à mener. Quoi qu'il en soit, hein, il faut peut-être que vous demandiez l'avis des autres, que vous ne fassiez rien de manière un petit peu euh, égoïste, vous voyez, ou vous ne penseriez qu'à vous. Bon, Ce qui est un peu normal, c'est humain. Hein? Mais bon là, avec la pleine lune, je pense qu'il faut tenir compte des autres, tenir compte de leur avis, euh, et quoi de mieux pour les intégrer hein, que de leur demander conseil. Après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez pas suivre leur, leurs idées, vous ne les suivez pas. Mais bon, euh, intégrez-les à votre réflexion et euh, euh, vous verrez qu'ils euh, seront flattés et que ça améliorera euh, vos relations. Il y a un autre élément dont il faut tenir compte cette semaine, c'est Mercure qui est dans votre signe, hein, elle est dans votre deuxième e décan, mais elle est toujours rétrograde et elle va être rétrograde jusqu'au 21. Donc mon conseil c'est le même hein, que celui des autres semaines ne faites rien, ne signez rien, ne vous engagez pas dans quoi que ce soit, euh, c'est vraiment surtout si vous êtes né euh, début, enfin la première semaine de novembre, c'est vraiment là, euh, bon, euh, mercure stationne, donc euh, elle, elle vous avertit, elle vous dit euh, bon, euh, euh, ne, euh, ne vous engagez pas, ne parlez pas trop non plus. Bon ça c'est... Euh, les, les scorpions ne sont pas des grands bavards, mais bon ça peut dépendre de votre ascendant aussi. Donc euh, bon, euh, hein, on, on, on, on attend le 21 que mercure ait repris, ça marche avant. Samedi et dimanche, la lune occupera votre ami le cancer et donc ce sont des journées où vous allez pouvoir vous évader d'une manière ou d'une autre, ou alors des journées où on va vous faire la fête, hein, parce que c'est votre anniversaire malgré tout! Hein. Euh, euh, J'ai l'air de l'oublier comme ça, mais non! Hein. Donc euh, si vous voulez organiser une fête, euh, ou si vous voulez vous rendre à une fête qu'on a organisée pour vous, eh bien ce week-end est parfaitement euh, indiqué. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine il y a du très bon et il y a du moins bon avec une petite embrouille. Hein? Oh, oh, Qu'est-ce que vous préférez le bon ou le moins bon d'abord? Bon, je vais commencer par le moins bon. Euh, Vénus qui se trouve dans votre signe, bon a priori c'est bon. Hein? Euh, elle va former une dissonance avec Neptune. Alors c'est un aspect que vous connaissez bien! Hein? Ne vous laissez pas prendre, ne vous laissez pas avoir à la séduction des autres, aux promesses qu'ils pourraient vous faire, à tous ces des manifestations peut-être de sentiments euh, qui pourraient sonner faux si vous êtes euh, un petit peu attentif, euh, euh, si vous n'êtes pas dans l'idéalisation totale de cette personne, vous vous rendrez compte que ça sonne faux ou que euh, c'est quelque chose qui sert à vous manipuler. Hein. Vous avez euh, beaucoup un hein, voile devant les yeux hein, pour ne pas voir que la personne qui est à vos côtés, que vous pensez aimer, est quelqu'un qui peut-être vous manipule ou alors qui peut au contraire être très dépendant de vous, hein, parce que souvent vous avez de fortes personnalités et euh, bon, c'est un boulet à ce moment-là hein, que vous avez à vos pieds et dont je vous conseille de, de vous débarrasser euh, sans, sans culpabilité euh, si, si c'est un adulte, hein, euh, un adulte est responsable de sa propre vie, c'est pas vous qui êtes responsable de la sienne. Maintenant on va passer aux bonnes choses. Hein? Alors Jupiter, alors c'est pour le troisième décan, hein? Jupiter est dans votre signe, ça vous le savez, donc il y a beaucoup de choses qui euh, prennent de l'ampleur, de l'importance, vous-même prenez de l'importance, attention à la grosse tête, hein? et ce Jupiter est en bon aspect avec Mars. Donc vous allez prendre des décisions, vous allez démarrer peut-être un projet, quelque chose qui est promis, hein, euh, comme le dit la conjoncture, un développement important et apporter ses fruits, euh, peut-être même assez rapidement. Hein. Il n'y a pas deux journées très passionnantes cette semaine, mais il y a une pleine lune, hein, et la pleine lune elle a lieu mardi. Vous y serez forcément sensible d'une manière ou d'une autre, hein. elle occupe des secteurs qui parlent de la santé, de la forme, euh, donc peut-être que tout simplement vous aurez mal dormi, parce que souvent on dort mal hein, avec la pleine lune, ou alors on fait des cauchemars, ou alors euh, on se réveille en plein milieu de la nuit, on n'arrive pas à se rendormir, euh, donc vous serez un petit peu fatigué, mais bon, ça va passer très rapidement, d'autant plus que, hein, je vous l'ai dit, Jupiter et Mars vous donnent la pêche. Musique Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on a une jolie pleine lune. Euh, elle va former de bons aspects avec vous et vous mettre dans une forme de, de confort. Hein. Euh, donc euh, vous savez ce que c'est la pleine lune, ça sépare euh, le, le zodiaque en deux parties, c'est-à-dire que le soleil en scorpion s'oppose à la lune en taureau, ces deux signes étant en totale harmonie avec le vôtre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Euh, Peut-être rien de spécial, hein, mais euh, bon dans le meilleur des cas il se trouve que euh, le soleil gère vos projets et euh, bon la lune parle de... Euh, comment dire, de valorisation de, de, de votre ego, de, de, de meilleure appréciation de vous-même. Donc peut-être qu'un projet qui est en train de progresser va euh, vous donner le sentiment ben, de, vo de votre valeur tout simplement et c'est important d'avoir ce, ce sentiment de votre valeur. Vous vous dévalorisez trop souvent euh, les Capricornes, hein? vous dites oh, je suis réaliste, mais non, euh, il faut mettre une petite dose hein, de euh, comment dire, d'ego, de, enfin pas d'ego, de, euh, de meilleure appréciation de soi, euh, une dose de Hein, de, de narcissisme, voilà, tout simplement, euh, de manière à, à vous apprécier davantage. Et c'est ce que va vous demander euh, cette, cette pleine lune. Euh, mais bon, il y a quand même une petite une réussite à la clé, quelque chose qui marche, qui fonctionne, un, un projet, donc, qui peut démarrer. À côté de ça, eh bien, vous avez euh, Mercure, hein, la planète des échanges, des des connexions euh, avec euh, votre entourage, elle euh, rétrograde, hein, elle rétrograde jusqu'au 21, donc euh, si vous voulez elle est en Scorpion, hein. votre projet, euh, là pour l'instant il ne faut pas en parler, il ne faut pas euh, du tout euh, que quiconque soit au courant euh, dans la mesure où ça pourrait vous gêner euh, pour... Euh, pour finaliser euh, ce projet. Lundi et mardi seront des bonnes journées, d'abord parce que mardi c'est la pleine lune, donc euh, déjà lundi vous la sentirez, la lune sera en taureau, vous aurez des raisons d'être fier de vous, fier de ce que vous avez fait, ou alors fier euh, de l'un de vos enfants parce qu'il aura euh, réussi un examen ou euh, qu'il aura fait quelque chose euh, euh, dont vous serez fiers, dont vous serez content. Hein? Euh, donc euh, ces deux jours-là, euh, soyez euh, un peu flatteurs, faites des compliments hein? euh, autour de vous. Euh, euh, vous êtes d'habitude un petit peu trop peu généreux en compliments. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, oh ben ce n'est pas du tout une mauvaise semaine. Hein? Bon bien sûr que la pleine lune elle n'est pas formidable pour vous, elle parle de travail, d'objectifs à tenir, etc. Mais à côté de ça vous avez quand même des bons aspects, et en particulier si vous êtes du 3e décan, un bon aspect de Jupiter d'un côté et de Mars de l'autre, ce sont deux planètes de Feu, deux planètes qui vont vous donner la niaque, hein, vraiment, et l'envie de gagner, l'envie d'être le premier, l'envie de réussir, avec les moyens de le faire, hein, parce que c'est pas le tout d'avoir l'envie, il faut avoir les moyens, et les moyens c'est Jupiter qui va vous les donner. Alors vous avez très certainement euh, besoin de conseils, c'est pas que vous ne devez pas euh, être tout seul dans cette affaire, hein. Il faut vraiment que vous gardiez ça présent à l'esprit. Euh, euh, bon le Verseau souvent, il croit, il, comme il est très indépendant, il pense qu'il peut tout faire tout seul. Eh bien non! En l'occurrence, euh, en ce qui concerne ce projet qui pourrait se concrétiser, ou en tout cas vous apporter euh, quand même beaucoup de plaisir, euh, parce que c'est une réussite, eh bien, et il ne faut pas que vous restiez seul euh, ou que vous fassiez les choses de votre côté. Euh, c'est un travail d'équipe, c'est ce que vous dit Mars. Hein. Il y a un travail d'équipe qui vous amène à réussir euh, vos entreprises et euh, soyez-en content, ne, ne soyez pas euh, euh, fâché parce que vous n'avez pas euh, fait les choses tout seul, non. Euh, plus vous serez euh, soutenu à droite, à gauche et mieux ça marchera, hein, ça c'est sûr. À côté de ça, vous avez une, une Vénus aussi, qui se trouve en bon aspect avec vous depuis le Sagittaire, si vous êtes du deuxième e décan, euh, ce qui peut bon euh, donner à vos amours un côté un petit peu spécial, hein, euh, et d'autant plus que Vénus va être en dissonance avec Neptune. Alors ce sera plus que spécial, ce sera un petit peu bizarre hein, la façon dont les choses vont se passer, vous saurez pas si c'est du lard ou du cochon euh, venant de votre partenaire ou de quelqu'un que vous avez rencontré. Deux bonnes journées jeudi et vendredi, euh, la Lune sera en Gémeaux qui est votre signe euh, d'ego, de narcissisme, d'amour, tout ça sera flatté hein, par la présence de la Lune dans ce signe et c'est vous-même qui vous flatterez. vous vous direz oh bah ben là j'ai fait un bon coup, j'ai réussi quelque chose, je me suis bien comporté, ou alors bon, euh, en dernière chose, vous pouvez être fier de l'un de vos enfants parce que la Lune en, en Gémeaux elle est dans votre secteur 5, qui est le secteur des enfants et des créations. Hein. Vous pouvez aussi être fier d'une de vos créations. Musique poisson, Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons la pleine lune de mardi. Hein, elle, va, elle est bien disposée par rapport à vous, donc ne vous en faites pas, ce n'est pas du tout... Euh, euh, vous n'allez pas avoir de conflits à gérer, vous n'allez pas être obligé euh, d'affronter quelqu'un ou quelque chose. Non, au contraire les choses se passent bien, le Soleil est en Scorpion dans un secteur de développement, de, de qui est un secteur de joie aussi, hein, je vous en ai déjà parlé, et la Lune qui s'oppose au Soleil puisque c'est la pleine Lune, va se trouver en taureau, qui est également un signe avec lequel il euh, euh, y a des connexions euh, très positives, d'ailleurs il représente vos proches, hein, les, les personnes de votre entourage proche. Donc euh, on peut penser aussi que comme ce sont des secteurs euh, euh, intellectuels, que vous allez euh, travailler davantage, apprendre davantage, et c'est ce que vous demande de faire la conjoncture depuis un an, hein, avec euh, euh, le Jupiter en, en Sagittaire, vous, euh, et euh, d'autres aspects, il euh, y a une formation à faire, euh, en tout cas pour le premier er décan, hein, euh, c'est Uranus en fait, en, en Taureau, hein, qui vous dit de faire ça. Euh, soyez euh, attentifs, à tout ce qui peut vous intéresser, tout ce qui peut vous ouvrir des horizons. C'est ce que vous dit la pleine lune, il faut vous ouvrir d'autres horizons, vous êtes focalisé sur l'un d'entre eux en ce moment parce que c'est quelque chose qui vous passionne peut-être, mais il euh, y a d'autres ouvertures qui peuvent se faire et euh, qui peuvent satisfaire votre soif euh, de connaissances, votre, votre envie d'apprendre. À côté de ça, on a un Mercure en Scorpion qui est rétrograde. Hein. Donc tout ce que, quand je vous dis que vous devez peut-être euh, développer un petit peu ce, ce besoin de connaissances, euh, il va falloir attendre le 21, il va falloir attendre que Mercure reprenne une marge directe parce que là euh, a priori euh, si vous y réfléchissez, il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse euh, d'autre hein, que ce que vous êtes en train de faire. Mais euh, quand Mercure va reprendre une marche directe, il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir. Samedi et dimanche devraient être les bonnes journées de votre semaine puisque la lune va flatter votre ego et votre narcissisme, votre amour propre aussi et n'y voyez pas du tout quelque chose de, de pas bien, d'égoïste, vous voyez? Non, il faut euh, surtout vous Poissons euh, apprendre à vous aimer davantage. Euh, vous avez souvent grand besoin d'être aimé des autres, mais euh, vous ne savez pas vous y prendre pour vous aimer vous-même. Bon, alors cette Lune va vous donner quelques indications sur ce que vous devez faire. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez de la lecture entre temps, hein, si vous voulez tout savoir sur 2020 avant de regarder les vidéos, vous pouvez acheter mes petits bouquins, vous pouvez aussi aller sur rtl.fr, rtl astro, ou sur le site du figaro tv magazine, je vous souhaite une excellente semaine.